Avant de réfléchir à l'intégration du numérique dans son enseignement en présentiel, commençons par ne pas oublier ses points forts. Le présentiel offre différentes possibilités d'interaction physique que ce soit entre le ou les étudiants avec l'enseignant, entre étudiants ou des étudiants avec le contenu d'enseignement, par exemple les manipulations. Réfléchir à l'intégration du numérique, c'est se questionner sur les possibilités offertes par ce support d'enseignement et comparer les bénéfices de son utilisation par rapport à d'autres. C'est aussi le mettre en adéquation avec son contexte d'enseignement, par exemple un cours magistral ou un travail en équipe ou groupe de travaux dirigés. Et c'est aussi se demander si ses étudiants sont familiarisés avec l'utilisation des outils. Les avantages de l'intégration du numérique en présentiel pour l'enseignant sont multiples, comme interagir rapidement avec les étudiants et permettre à chacun de participer en même temps en grand groupe, mettre en œuvre des moyens de partage et de travail collaboratif entre étudiants plus faciles, pouvoir faire des rétroactions à chaud dans leur enseignement, rendre l'apprentissage ludique, avoir un rythme dans son enseignement, utiliser l'intérêt pour l'apprenant à cette technologies, et réaliser des situations d'enseignement complexes. Pour l'étudiant, l'intégration du numérique permet de jouer sur la motivation, permettre d'individualiser et de laisser des traces dans ses apprentissages, synthétiser les prises de notes pour être actif et attentif en cours, rechercher des informations complémentaires, pouvoir participer en même temps dans un grand groupe et avoir des feedbacks instantanés sur ses actions. Ajouter du numérique, c'est aussi en tant qu'enseignant, se préparer et s'entraîner en amont de son cours à son utilisation pour pouvoir être à l'aise. C'est aussi avoir un plan B pour pouvoir parer à toutes les éventualités. L'utilisation du numérique dans le présentiel est un moyen et non une fin, dont l'objectif est l'amélioration, l'enrichissement de l'acte d'enseignement et d'apprentissage. Attention à la surutilisation du numérique dans un cours qui peuvent nous faire perdre les bénéfices du présentiel. La présence du numérique en classe doit être amenée en quantité optimale pour correspondre au transfert des connaissances structurées par l'enseignant.